N'utilisez pas votre taser pour euh... Excusez-moi, le film commence Chut J'en va Ça va J'ai coincé Tais-toi Chut Mange moins fort Oh là, au fond Mais pardon, Eh hey, C'est mon anniversaire J'ai 17 ans, je commence à travailler sur Priax C'est vrai Incroyable Appartement Daniel. C'est pas vrai, je m'appelle pas Daniel. Home oh. sweet home. Ok, très bien. Vraiment pas, il y a quelqu'un qui joue du piano dans les toilettes depuis tout à l'heure, ça me, ça me stresse. Ah, je ne sais pas... Euh, c'est super beau Je dis pas le contraire, mais... Euh, mec, les toilettes puent comme d'habitude. Oh. Je ne sais pas si ça pue tant que ça, mais en tout cas, c'est... Euh, c'est beau. Qui jouait debout. Sophie. Ça m'a pris des années pour sortir ces photos. Les petits bruits de pain. Rempli de divers trucs. Mon appartement est clairement trop petit. C'est vrai que si tu mets tes affaires dans des gens, c'est encore plus petit. Stéphane Sébastien Lecher, l'auteur de fiction historique. Il a vendu son dernier euh, romain. Uh, 4 millions d'exemples! <rire> Désolé à tous les Romains, bien sûr, évidemment. Uh, ça fait beaucoup trop de Romains sur Terre, je trouve. Ma collection de vinyles, les années 80, peut-être le mois prochain, je pourrais me payer les étagères pour l'y poser. Et je rachèterai quelques Romains. Ok, il y a un truc. Non, c'est une lampe très bien, parce que je me suis demandé ce que, à quoi ça ressemblait. Après, mon esprit est un peu. Voilà. mode après-midi, en fait. Le genre d'après-midi que mon patron aime gâcher avec une de ses putains de missions. Ok. J'ai acheté ce chapeau après avoir vu les Intouchables. Il y a environ 10 ans. Avec Omar Sy. Et genre, ils sont plusieurs, ils font une course de... chaise de fauteuil en... Genre, c'est le 2. Je pas au courant. Ça, ça a bien marché, hein. Je ne sais pas où les mettre. C'est une donnerait qui rentre dans l'armoire. C'est le Snyder Cut avec Omarci. Oh crikey, seriously? Ah, seriously? Oui. On a un gros problème urgent. Tu rigoles, vendredi soir, Fine. il y a une urgence C'est hein. une affaire sérieuse, Sébastien. La est introuvable et son manuscrit aurait dû être transmis au bureau mardi. Il ne répond pas au téléphone et ne s'est pas présenté à son bureau à l'université. Il a disparu sans laisser de traces. Même dans ses vêtements, ne te fous cool pas de moi, Étienne. Et appelle le lundi, on envoie Juste lui un courrier. Tu chez moi il y a 5 minutes, je dois assister à l'événement d'Albert dans une demi-heure. Par ailleurs, tu es. Et qui dit par ailleurs en parlant vocalement Oralement, personne n'a dit par ailleurs. Allez, mec, plus vite tu t'y rendras et plus vite tu pourras rentrer chez toi. Tu me devras lui <rire> bien grosse faveur. Tout ce que tu voudras, note ça, c'est au 4, route à Bottomar, dans le vieil ensemble résidentiel situé au long de l'autoroute EB15. EB15, bon. God, juste au milieu de nulle part, j'envisage de prendre quelques jours de vacances. Après ça, quelques jours d'eux. Eh bien, nous en oh, reparlerons une fois sur place. Et s'il te confie it's le manuscrit, ne le montre it. à personne, au moins, essaie de ne pas le vendre au plus offrant. It. Ok. J'improviserai, je t'appelle à mon retour. Merci Dan. Tu me tires une belle épine du pied. Je crois que c'était un manuscrit. Un autre putain de vendredi. Je suppose qu'ils sont trop imbués de mêmes chez Wake Publishing pour venir personnellement prendre des nouvelles de ce bon vieux cher. Shit Ce serait peut-être trop important. Pour ça, Voilà, me plaindre. C'est ma situation d'ivronne ruinée. C'est une, une, une, une des garçons de garçon de cours. C'est pas en soi une amélioration. Si seulement les choses s'étaient mieux passées pour la société. Ou si j'avais arrêté de boire plus tôt. Damn Sophie a fait le bon choix en divorçant. J'aurais divorcé aussi à sa place, sauf que je suis pas à sa place, je suis à ma place. Du coup, j'ai pas divorcé. Du coup, elle a divorcé, c'est nul. Daniel Noyer. Eh bien garde la tête haute, il s'agit de Daniel Noyer, le putain d'ex-alcoolique après tout. Employé de Wake Publishing de jour et laqué de Wake Publishing le soir, surtout les vendredis. Euh, je te sais pas ce qui se passe le mercredi. Et si je pouvais trouver Usher, euh, j'ai le sentiment que mon statut dans la société en serait grandement amélioré. Après tout, c'est la plus grande vedette de la maison d'édition. Croisons les doigts et espérons qu'il est à la maison. EB13, 15, combien Je ne sais plus. Voum, voum, vroom vroom voum, i voum, voum, voum, Pas être ouvert une porte. Je suis d'accord. Non, non, non. Non, non, non, non, non, non, je ne veux pas y aller. Non, non, non, c'est non. Non, non, non, non, non. faut y aller maintenant. Encore cinq minutes. <rire> oh, puisque ça, je rentrais chez moi. Un tricycle. Je savais pas que Cher avait des enfants. Mais arrêtez de juger euh, ça. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas, lui, avoir un tricycle à lui? Pourquoi prendre la porte de côté alors que je peux prendre la porte de... <rire> Je trouve ça génial. <rire> Moi, ça me fait tellement. Je trouve ça tellement génial. T'as une option qui apparaît. Tu sais pas ce que c'est comme option. C'est juste. T'as une option. C'est Pourquoi tu veux te barrer Mais non, je vais pas me barrer. Je veux juste savoir ce qui se passe. Non, mais si tu voulais te barrer. Mais non, tu m'accuses de rien. Bah si, je t'accuse de ça parce que t'es là. Oui, mais parce que je savais pas ce qu'il y avait là. Il y avait une option. Bah, T'avais qu'à pas venir. T'avais qu'à l'activer. Bah oui, mais je l'ai activé pour savoir ce que c'était. Mais bah, si tu savais ce que c'était, parce bah, que tu serais pas. <rire> C'est Ah <C> du... <rire> oh, pourquoi tu veux te barrer Ah oh, non. Un journal, l'assassin qui a arrêté la semaine dernière est en première page. Hello. Hola. Qu'est-ce que Is that music Esther ah, Et est la musica Attends, je un, un oeil. Toutes les personnes ont leur propre source de lumière. Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez sur RT. Ok, J'ai. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction. Bah, déjà, j'aime pas ça. Déjà, j'aime pas ça. Déjà, dans, quand, quand on a fini le visage pour la 40e fois, déjà, le coup des bougies, on n'avait pas aimé ça. Enfin, on quand je dis... On... <coughs> dans la lumière, vous pouvez choisir la direction dans laquelle vous dirigez la lumière, très bien. Cela vous permettra d'éclairer les zones spécifiques et vous aidera aussi à interagir avec des objets qui ne sont pas forcément face à votre personnage. Ok, votre source de lumière ne s'épuisera jamais. utilisez le autant... en. Oh, très bien. Oh, ok. Est-ce que box. quelque chose joue de la musique Ben non, parce que sinon il n'y aurait pas de musique Condénie là. L'horloge indique midi, j'imagine qu'il faut la réparer. Ok. Je pense que le moins c'est interdit. L'alarme a été désactivée, encore mieux si elle se déclenche, je vais devoir m'expliquer. C'est une bonne nouvelle que l'alarme soit désactivée alors que je suis arrivé et que la porte était ouverte. C'est vraiment chouette. Et beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de boire. Je, vais, je devrais sans doute y aller doucement, je ne veux pas tout gâcher. Bon, encore. Non, non non plus je vois pas ce qui pourrait arriver d'offrir maintenant. Bon l'arme a été euh, déloquée. Non la musique ne vient pas d'ici, comment tu sais la porte Ça fait beaucoup de vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici quelqu'un Un coup il dit euh, il a des enfants parce qu'il a un tricycle, l'autre coup il dit il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de vêtements. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait pas... Euh, genre juste quelqu'un qui fait du tricycle avec beaucoup de vêtements tu vois pour être sûr. Parce que s'il fait du tricycle c'est qu'il sait pas faire du vélo tu vois. Sinon il ferait pas du tricycle, sinon il ferait du VTT. Donc il a un tricycle et donc il a beaucoup de vêtements. Et s'il a beaucoup de vêtements, c'est pour pas se faire mal en tombant. Donc il met des surcouches. Sinon, tu vois, c'est. Moi je devrais être enquêteur à sa place. Lui il se prétend enquêteur, moi je sais, tu vois. Je a beaucoup sur ses photos. Le reste. Doit être sa famille, j'imagine. C'est bizarre que font toutes ces valises ici. Ben oui, c'est bizarre comme. Il est vraiment. Moi, ça me fait penser à Devil May Cry hein, en termes de... de direction, de gestion. caméra. Oh. Ça vous rappelle rien, Viteuf, euh, dans l'intro avec cette histoire de boîte à musique voilà, Je sais pas si personne, j'ai vu personne d'en faire mention, mais j'ai l'impression. <rire> ça y est, je percute. Un jeu d'échecs, ça correspond bien à l'aspect d'un téléphone de cette maison. Mais c'est tellement, tellement, tellement, tellement, tellement. Clichex. y a content de personne dans la maison, c'est pas étonnant que personne n'ait répondu aux appels téléphoniques. Non. C'est juste une maison de droite. Tous ces livres ont été écrits par le cher, ça doit être les premières éditions. Ah, beaucoup de romains par là. Ok, très bien. Petit détail donc euh, qu'on voit euh, complètement euh, effectif. C'est qu'il faut, avec la lampe, braquer en haut comme ça pour activer l'option. Sinon, c'est pas possible. Cette tête de serre est presque aussi grosse que. Ouh, quel égo énorme! Des magazines d'arrêt d'histoire. Je n'ai rien contre ces magazines, mais je parie qu'ils sont chiants comme la mort. Euh, <rire> Il y a des certains endroits du web qui sont comme des magazines. Cette plante est à peine vivante ou pas C'est quand on est à la fois où ils l'ont arrosée Vu l'état de la plante, je dirais qu'elle est arrosée normalement en fait. Euh... Mec, tu t'y connais genre rien du tout, mais rien. Euh, mais euh... Je préfère Rick Hunter. Et pourtant, il n'y connaît rien non plus, tu vois. Quelle beauté, ça doit faire le bruit d'un ange. Il sait ce que fait le bruit d'un ange Parce que ça se trouve, les anges, ça coûte du métal... Euh... Et ça fait euh, des... Euh, je sais pas... Euh, des bruits de paix avec euh, le, le, le plat de la main sous, sous l'aisselle, tu vois. Qu'est-ce qu'il en sait Bah rien. Vois, non, je suis un ange et je confirme <rire> Fruits décoratifs, une personne qui a l'air chère. J'espère qu'ils ne veulent pas que les gens pensent qu'ils sont pauvres. La table est mise, mais elle est recouverte de poussière. Où est passé le monde C'est ça Bon, je vais pas aller là, je vais d'abord voir. Un Il y a quelque door. chose sur cette poignée. Totalement vrai. Trouver un objet consultable. Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur H. Pour examiner le dos de la feuille, appuyez sur R. Okay, tu... oh, ok, pour faire le tourner. Vous pouvez accéder à tout moment à votre inventaire, aux documents collectés en appuyant sur. Ok, très bien. LB. Ah très oui. J'ai. J'ai. ça c'est pour inspecter de manière très sereine et pas stressante, tu vois. Cher Sébastien, comment vas-tu Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous avec impatience, ta euh, mon cher ami. Je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint... À cette lettre, l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique. Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Ou peut-être devrais-je dire que ça a captivé mon ouïe. La mélodie, Sébastien, elle est curieuse. Tu dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu ce morceau, et mes tentatives pour trouver la partition, entre parenthèses ou le nom du compositeur) ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête. teute. Bon, j'ai l'impression que j'ai quand même très bien réussi à, à faire le côté obséquent. Pourrais-tu m'aider à trouver des indices de cette boîte mystérieuse mélodie Je t'en serai reconnaissante à jamais. Avec mes voeux les plus chaleureux. Isaac. P.S. J'ai également joué les maigres. On dirait les petits. Les petits. Euh... Les petits astérix, tu vois. Ok. J'ai également joué les maigres. Les informations que j'ai pu réunir dans la dite boîte, lettre adressée à. route, à votre Ok. On est vraiment dans du didactique là pour l'instant. What's that? How can there be a door que... there? Il peut y avoir une porte ici, mais c'est de la déco et pas du tout inquiétant. Voyons, pourquoi ce serait inquiétant Une porte avec euh, une sorte de Peut-être noir qui bouge autour. Cette radio doit être plus vieille que moi. Et contrairement à toi, elle n'était pas alcoolique. Est-ce que ce sont de vrais fusils Ah. Ouah, ce mec aime bien chasser. Sophie aurait une attaque si elle voyait ça. Double kill <rire> Est-ce que je vais explorer ou genre je vais voir directement le. Ouvre la porte, ça se voit que c'est pas toi qui ouvre la porte, toi tu t'en les steaks tellement, dans le chat ils s'en foutent en fait mais total ils sont là ouvre la porte, tweet tweet, pense à des ténèbres de la mort, torture torture, s'en foutent total c'est pas toi qui tiens la manette, c'est clair, allez, pas de personnalité Bien sûr. Super. <rire> je à peine fait un pas comme un Quand con. J'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Quand je me suis retourné, la porte avait disparu. Il n'en restait qu'une étrange ombre sur le mur. Je cherchais, j'ai je désespéré et j'ai crié perdre la voix. Les bougies ont vite commencé à fondre, les pieds de ma lampe de poche se déchargés. C'est faux C'est pas ce qu'ils ont dit dans le didactique Dans les thèmes les plus suffocantes, les heures passaient. Se changeant bientôt en jours. J'ai commencé à dormir d'un sommeil agité, sans deck. J'entendais des voix parfois juste à côté de moi. RT, RT, de soi à quelques mètres de moi. Pouce bleu, pouce bleu, abonne-toi. On aurait dit qu'il venait de l'autre côté du mur. Et parfois, pire que tout, un silence vaste et oppressant prenait place. La modération semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Et personne là-bas, juste des hallucinations, des cauchemars, des primes, un néant noir et la chanson de cette boîte à musique. Pris au piège en cet endroit indicible, je me demandais si j'allais y laisser la peau. « Bonjour, Étienne. Vous avez oh, des nouvelles Sophie. de Daniel ?»« Oh, Sophie. »« Non, on ne va empêcher chez lui toute la journée sans day, aucune réponse. »« Savez-vous s'il a un téléphone portable no. ?»« Non, non so. je ne pense does, pas. »« ne le garde pas souvent vers lui. »« Il était alcoolique, vous savez. »« Je pense qu'il me faudra passer chez les Usher, »« en attendant ici, voir s'ils ont des nouvelles. »« Usher Écrivain ?»« Oui, j'ai envoyé Daniel là-bas vendredi. »« Je n'ai plus de nouvelles depuis lors. » Quelle okay, adresse? I'm going to stop by 15 Si je trouve pas, je peux him. aller me renseigner sur lui et, et aller dans un placard avec euh, une sorte de pétrole vivante à côté. Je suis en route. C'est faux, t'es encore dans mon bureau? No, Sophie Van Den dan, dan, dan, dan, dan, dan. Den... Den... Denande. Den, vent de Nande. Source de lumière. Bougie. La vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Grâce à son extraordinaire persévérance, elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Sophie... Qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé et surtout de beaucoup d'argent parce que son mari était alcoolique et qui dépensait tout dans les supérettes. Bougie parfumée, dès que je m'en allume une, tout autour de moi semble plus sûr, plus apaisant. Sophie. Si elle connaissait le Fébreze. Oh, on peut jouer plusieurs persos, ok. Très bien. Etienne, un self-made man, confiant et directeur des ventes de Wake Publishing, faisant de lui le superviseur direct de Daniel. Dans son rôle d'assistant personnel, Daniel est devenu une sorte de garçon de course, mais Étienne lui donne de plus en plus de responsabilités. Même s'il adore se plaindre de travailler ensemble, ils se sont attachés l'un à l'autre, développant une amitié en dehors du travail qu'aucun des deux ne veut reconnaître. Dossier de notes. Le secret pour se rappeler les choses importantes, c'est de les écrire. Mais surtout de ne pas les oublier. J'y avais pas pensé. Oh. Waouh Attends, trois jours plus tard, ok très bien. J'ai cru que c'était trois ans, trois jours plus tard. Un tricycle, il doit avoir beaucoup d'enfants. <rire> tout, tout ce qui arrive, tu vois. Attention, attention. Un tricycle qui doit appartenir à un petit garçon. Mais arrêtez mais Pourquoi c'est pas un cher qui l'utilise Et pourquoi un garçon Pourquoi pas une fille Sans deck. Pourquoi pas un chat Ouais j'ai un chat et ils sont régulièrement un tricycle pour les faire les courses. ben, Je viens de découvrir qu'on peut courir <rire> J'en ai date Je pouvais choisir d'y aller soit avec euh, Sophie soit avec euh, lui Du coup J'ai l'impression que dans le menu, lorsqu'on passait de Sophie à Étienne, eh bien, on pouvait choisir de jouer soit Sophie, soit Étienne pour aller enquêter dans la maison. Du coup, j'ai pris Étienne parce que... Je n'ai pas fait exprès. Alors qu'elle avait dit qu'elle était en route, elle a menti depuis le début. Hmm. Très vieux, je l'aime bien. Je n'achèterai pas pour chez moi. Ok. Il y a un manteau de plusieurs chats et plusieurs chapeaux. Diagon. Hmm. de commande de système de sécurité Écoutez, je vais. Ok. De toute façon, il est allé voir directement en fait. Je vais écouter mon cœur. C'était pas la femme de chat qui champions championne d'échecs Je crois qu'elle en a parlé un jour. Je doute que beaucoup de gens aient un piano à la place d'une télévision dans leur salon C'est faux Moi je demande dans le chat euh, Qui a un piano à la place de son écran d'ordinateur en ce moment Pas vraiment des fruits mais ça a l'air plutôt réaliste On va pas ouvrir sans la clé cher Une clé Ça couille, non Oh Bois de d'allumettes, une boîte d'allumettes ordinaire Utiliser, inspecter, combiner Je peux pas combiner le, la boîte d'allumettes Avec la maison, juste pour voir Pour tester ce que ça fait parce que je me dis, c'est peut-être la solution. Hein. Parce que si euh, on fait ça, peut-être qu'on peut directement accéder à la cave et sauver... Euh... Ah. Bon, il l'a quand même pris, c'est bien. C'est une bonne chose. Tout est propre et net, mais poussiéreux. Ah, n'en est-il pas une femme de ménage Ben Peut-être, mais alors, en quel cas, elle est incompétente. C'est possible, hein. pas... faut pas juger. Et là... Ok, okay c'est deux portes, très bien. Ah, un courant. Non. D'abord, j'étais un coup d'œil à cet étage. Mais t'as vu qu'il y a une cinématique On ne devait pas quitter cet endroit. Une table, qu'est-ce que ça peut être Je pense que je pourrais aisément ramper sous cette table. En plus d'avoir un piano à la place de l'écran C'est évidemment la première chose qu'on aurait à l'esprit En voyant une table Moi je vois une table dans un salon Avec genre des assiettes La bouffe dessus premier truc que je me dis, Le premier truc que je me dis c'est ah, Je pourrais facilement me ramper sous cette table ah, Ça serait grave stylé Si seulement je rampais sous cette table Heureusement que c'est pas une table basse Bien vu On va tirer pour la galée des rois et juste la galère des rois. Hein. Ah. Alors, c'est presse va faire les être tranquilles. Ah non, je fais debout, je voulais jouer du piano. Bonhomme aime les choses anciennes. Hein. Oh mon dieu, ce sont des premières éditions de romans de chair. Le Roi du Bronze, La Ville sous la neige, waouh Je paierai très cher pour les avoir. Attends, tu peux peut-être allumer... Euh... La cheminée est vide, je pourrais allumer un feu si j'avais un peu de bois. Mais d'abord, je vais les ramper sous la table. Une bête imposante, tout comme cette maison. Je vois qu'ils prennent grand soin de leur alcool dans cette maison. Je crois que je viens de résoudre l'enquête. Finalement, Daniel n'est pas passé par ici. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta n'est aussi bon que ceux qui crient cher. Je n'ai pas semblable, mais celui-ci n'est que décoratif. Ce globe doit être vraiment vieux. Ces livres ressemblent au genre de livres qui me tiennent éveillé toute la nuit. Je vois un tas de grands livres de grammaire et de linguistique. peut être la section E pour ennui. <rire> Ouh, la vanne. Ça fait mal. Ah. J'ai mal dans ma vanne. Si H.R. était là, je lui demanderais de m'en signer un. Ces épées me rappellent les dessins animés préférés de mon fils. Comme Bambi. Oh. Merde alors, le tir est bloqué. Je ferais mieux d'engraisser les côtés. Lancer une partie Dead by Delight pour voir si je peux récupérer de l'huile. Hmm. Donc là que cher opère sa magie. Tout semble si ancien. Où je cherche la, de la graisse. De l'huile. Enfin, oh, ok. Dans la cuisine, je dirais. Ça serait trop simple. Je pense qu'on peut trouver de l'huile dans des écuries. Ou alors sous la table. Il arrive sous la table à quatre pattes. Oh, je cherche l'huile. Il entend un petit rire derrière lui. Oh non. Non, cette valise appartient à un invité. Ah, c'est pas le point. Mais le mec, il se pose des questions entre le... Oh, une table. Je me mettrais bien les quatre pattes en dessous. Et le 1, ah, une valise, ça appartient à un invité. Ah un petit vélo, un petit garage, mon avis de on va avoir de l'huile là. On va pouvoir engraisser des choses là. En deux mots. Ce vélo est assez vieux, il devait appartenir à HR ou à sa femme. Pourquoi il appartiendrait pas à son enfant, ce, ce vélo Je sais pas pourquoi ils sont pas partis ensemble, je suis d'accord. D'accord. Surtout qu'elle a dit, je dois y aller, tu vois. Julie Bécane, je serais pas contre en avoir une comme ça. Et il va falloir que tu te mettes à quatre pattes sous la table d'abord. Fonctionnement de la chaudière. Panneau supérieur, appuyez sur le bouton gauche, démarrage. Sur le plateau du milieu, vidant, j'appuie sur le bouton droit. En cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence. En maintenant, le bouton bleu en quatre secondes. Ok, c'est l'heure d'être aux F, le chauffe-eau ne peut pas faire grand-chose sans électricité dans la maison. Dis-moi ah. qu'il y a de l'huile. Mm -hmm. <rire> c'est mon esprit. C'est mon esprit. Waouh, c'est très hermétique. Je ne peux pas l'ouvrir à main nue. Enfin, tournevis. Oh, attends. Ah. Ça. Ça me dit quelque chose. Odile. Oh, Rempli d'outils, tout fait un tournevis à tête plate. Ok, très bien. Non, ce serait trop marrant. Franchement, il n'y a pas de tournevis. Il y a une radio qui marche pas. Il y a une boîte, on en sait rien. Ok. Oula! Non. à outils peut-être le premier peut-être que je vais trouver un tournevis à tête plate tant euh, la salle de vin peut-être en servait-il à faire refaire ça qu'est-ce qu'on peut faire Ah oh, à tournevis ces choses me donnent des frissons quel cauchemar a pu inspirer euh, le peintre lire le chat par exemple ça fait beaucoup de bagages. Je cherche de l'huile là. J'ai coincé parce que je trouve pas de l'huile. Oh bon. C'est vraiment ça mon enfer. Bon, oh, attends. On a pas fait ça Ah, j'ai pas vu cette porte. Avec la perspective. Oh Nouvelle découverte Quelque chose. Est-ce que... Vous entendez ou pas Vous entendez ou pas Ça gratte. Ça gratte. Ah, okay. Sol. C'est faux, il y a marqué... Euh... <rire> Hélas. vas-y par Benjamin. Par le Benjamin de Cher. Ben, ça, ça a l'air grave stylé on dirait on dirait, euh, on, on, on dirait quel, euh, Aladdin sur son tapis volant mais que genre il y a tellement de vitesse devant lui que le tapis s'est replié devant et qui hurle et du coup comme il a pris de, de l'altitude et qu'il est au dessus des nuages et à cause de la pollution les nuages sont noirs tu vois je vais t'offrir un, un monde ah. un prince Albert qu'est-ce que ça peut bien faire Hmm. C'est pas très hygiénique Comme endroit pour ah. Mais non Je n'exprime pas ce genre Un nom métallique On dirait un nom métallique ordinaire J'espère qu'il n'a servi Qu'à une seule personne Je suis nullement surpris De voir des livres dans cette cuisine Au moins on dirait des livres de recettes Des recettes de smoothie j'espère Ah Je peux mourir de laisser ou Non parce que C'est l'électricité, on est d'accord. Parce qu'il va pas mettre son doigt dans, les, dans la flaque électrique. Qu'est-ce que c'est Tu vois hmm. <rire> J'ai vraiment cru qu'il allait mettre sa langue sur la flaque, tu vois, sur l'eau de la flaque, qu'est-ce que.. Hmm. On dirait un... hmm. Que je meurs. <rire> tu vois <rire> je... Je ne peux pas éponger avec ça. Oh J'ai peut-être cru, pas en deux secondes. Hein. Des légumineuses et des conserves, bah, Plus sains que ce que j'avais l'habitude de manger quand j'étais jeune. Bah oui, quand j'étais jeune, j'avais pas de table. Bizarre, ils ont des boîtes d'aliments pour chiens. J'en veux aucun. Oh, bidon d'huile Clé, clé, clé, clé, clé Clé, porte. Porte, ok. Huile, clé. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans un bateau. Pourquoi j'ai envie de moins en rigoler Quel était ce bruit Faut mieux de jeter un oeil avant de le regretter. Pour coller votre oreille contre la porte... Approchez-vous Quand il y l'icône d'écoute Maintenez En écoutant faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté Tout le monde à sa couche Tout le monde à sa couche Est-ce que tout le monde a sa couche Est-ce que tout le monde a ses couches Je dois aller vers le danger Mais d'abord je vais mettre ma langue sur la flaque électrique On que la voix est libre. Ok. Disons, vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'avant, vous n'aviez pas d'oreille. Mais aujourd'hui, grâce à vos mutations, vous aurez l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes. Avec un site majuscule. Quand il y en a une de l'autre côté. Une à côté. Okay. Attends, quoi Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Attention aux icônes quand il y en a une à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Elle enregistre tous les lieux que vous avez explorés pour l'ouvrir utiliser appuyez sur L okay. nouvelle perque oreille la carte sera mise à jour en permanence avec des informations pertinentes et pourtant je lis le chat There must be in il doit y avoir quelqu'un dans la maison mm. oui alors je sais pas fini de Pas gonna... ok ok il a tout de suite expliqué que maintenant c'est Go, la clé. Très bien. Est-ce qu'il faut que j'écoute à toutes les portes Je oh, pense que c'est trop loin. Non, je cherche pas quelqu'un. Je cherche euh, ma dignité. Donc, je vais aller à quatre pattes sous la table pour la chercher. Et maintenant, puisque j'ai de l'huile. Oh, oh, giga top, j'ai trouvé. Ça fait toc-toc. Ça fait bimaboum. Ok. Je vais utiliser un bidon d'huile tout entier, tu vois, très bien. Ça fonctionne comme un charme. Mais mec, t'es vraiment chelou, je te jure. Je te jure que t'es giga chelou de ouf. Moi aussi, je fais ça avec mon clé. Ok. Faut savoir, est-ce que y est le genre de personne à avoir facilement peur je suis... Pas du tout <rire> Hello. Oh. Who is this? I can't understand a thing. What is this? We can't leave my room. How the? What in the hell? Sounded like a child. Et il lui a raccroché <rire> Oh, faut il faut qu'il m'appelle à l'aide. <rire> la prochaine fois, tu t'exprimeras mieux. Tu vois... Vraiment. Utilise sujet-verbe-complément. Nul. <rire> euh, il me faut euh, une clé. petit la clé Là, on va faire la chenille qui redémarre. Là, je vais aller dans la... Euh, attends. Alors, c'est juste le une clé là alors euh, je pense moi tu veux <rire> c'est déjà c'est déjà ouvert quand je vais à la clé Un mmh. album euh, symphonie. Euh, qui euh, qui tourne un disque. Un cher, le plaisir. Pardon. Tournevis. Tête plate. Non, non, non, non, non, non, Alors pourquoi Pourquoi y a ce son Pourquoi il y a ce son Ancien radio, le fusil. Je parie que chat est inspiré pour écrire ces histoires. Okay. Waouh Cher, adore chasser. Voilà une vraie vitrine. Avec la musique. Je veux pas, mais... <rire> Julia, j'ai vu notre portière. En passant devant la salle à manger, j'ai soudain entendu la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman, mais à notre retour, elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé cette histoire. Ce n'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai, je la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. J'ai vu la porte bizarre que Julia a... Parlé. La porte dont Julia a parlé déjà. Celle qui n'était pas là avant. Très bien, en forme de congé cette grammaire. Okay. Euh... chose essaie d'entrer assurez-vous que la porte ne s'ouvre pas pour augmenter votre force appuyez à répétition sur A quand vous vous sentez assez fort pour pousser bloquer la porte appuyez sur RT ok Il a de bons réflexes quand même pour connaître. Un.